dans petits Bon alors voilà, on se trouve à la rue de Liverpool euh, sur la mezzanine euh, qu'on a construite pour euh, disposer ces deux bassins d'aquaculture. Voilà, donc on est un petit peu à l'étroit, c'est le défi de l'aquaponie urbaine. Donc ici vous avez euh, dans ces deux bassins 50 truites arc-en-ciel qui sont en train de, de grandir. Ces truites arc-en-ciel vont produire des déchets qui vont être récupérés par les canalisations que vous voyez ici et qui vont être disposés en bas, dans les lits de culture, pour faire grandir des, des légumes. Donc l'eau arrive ici par le trou, emprunte cette conduite, se divise en deux, et ensuite en quatre petits robinets qui alimentent ces quatre lits de culture, et les quatre autres qui sont ici. Alors, le principe de l'aquaponie est de recycler les déchets produits par les poissons, qui sont l'ammoniac en nitrate, assimilable par les plantes. Donc l'eau arrive ici, dans les, les billes d'argile, il y a des bactéries qui procèdent à une transformation chimique de la substance azotée, l'ammoniac, pour le transformer en nitrate absorbable par les plantes. Après, les plantes absorbent ces nitrates et donc purifient l'eau avant de la rendre chez les poissons. Euh, on a une économie d'eau par rapport à l'aquaculture classique. Donc ici, on permet de réutiliser la même eau une fois qu'elle est filtrée par ce processus biologique. Donc ici, on a un pied de tomate, on a ici des poivrons, des fraisiers, on a du persil. En fait, la plante, pour, besoin, pour, pour grandir, a besoin d'eau et de nutriments et pas forcément de sol. C'est déjà le, le principe qui est utilisé en hydroponie. On produit de, énormément de tomates par cette technique. Et donc ici, le substrat utilisé et ce sont ces billes d'argile. Donc l'avantage de l'aquaponie, c'est que ça prend très très peu de place. Et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas de concurrence de nutriments euh, dans, les, dans les bassins, vu que les plantes sont constamment bercées d'eau et de nutriments, on peut rapprocher les plantes. Elles n'ont pas de concurrence entre elles et donc on peut avoir des densités bien plus conséquentes. Là où il y a le fil, le fil jaune,